Bonjour chers amis, la vidéo du jour, euh, je suis sur la route, je vais, euh, je vais à Rennes pour une conférence ce soir, je tiendrai une conférence sur le sujet de l'optimisme, vous l'aurez deviné. Sur la route, euh, j'entendais un débat à la radio euh, eh, qui parlait bien entendu de la liberté d'expression et vous savez que depuis les événements et les attentats euh, du 7, 8, 9 euh, janvier dernier à Paris, la notion de liberté d'expression est devenue quelque chose ultra supra méga sensible euh, et qui, euh, qui arrive moi même à, à m'agacer parce que bon on entend de tout et de rien on les amalgame enfin bon bref ce n'est pas euh, là-dessus euh, c'est pas sur ce point là que je voulais parler avec vous aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'était juste une pensée sur euh, voilà j'étais en train de me dire mais comment puis-je avoir quelque chose de positif ou comment puis-je avoir une autre vision de cette fameuse liberté d'expression. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'aujourd'hui, euh, sur, sur l'autel de la liberté d'expression, on se sent obligé d'imposer notre vision des choses sous justement ce prétexte de « j'ai le droit de dire ce que je veux dans un pays libre ». Je me fais la réflexion. Que quand mes enfants étaient en bas âge, vous allez probablement comprendre aussi vous qui êtes parents ou peut-être vous qui avez été jeunes et qui avez eu des frères et des sœurs, c'est que il leur arrivait de se taquiner ou de s'embêter les uns les autres et à un moment donné, quand on voyait que l'un des enfants était agacé et que ça créait des tensions, qu'est-ce que nous disons en tant que parents Arrête d'embêter ton frère. Et vous imaginez si si cet enfant vous répondait, oui mais papa, oui mais maman. C'est ma liberté d'expression, je fais ce que je veux, je sais que ça l'embête, mais je le fais quand même. Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants C'est que pour conserver une paix et pour apprendre à nos enfants à vivre en communauté, à avoir une vie sociale paisible, c'est de respecter les émotions et les sentiments des autres. Ceci n'enlève rien à notre droit de liberté d'expression. Mais pourquoi imposons-nous à nos enfants cette éducation de arrête d'embêter ton frère parce que tu sais très bien que ça l'embête et en, une fois arrivé adulte nous imposons notre liberté d'expression alors que nous savons pertinemment que ça blesse quelqu'un une communauté un peuple peu importe que ça blesse et là je me dis je pense qu'en tant que je pense qu'en tant qu'adulte on est peut-être devenu un petit peu trop orgueilleux parce qu'on cherche à imposer notre vision des choses et si nous cherchions tout d'abord la paix, si nous avions à l'esprit cet objectif, nous voulons maintenant aller vers une paix, une paix des émotions, une paix de l'autre et le respect. En quoi ressemblerait cette prise de décision maintenant À quoi ressemblerait notre liberté Moi, je me souviens que ma mère me disait tout le temps :« Ta liberté se limite là où commence celle de l'autre. » C'est quelque chose, c'est une notion qui est devenue une valeur que j'utilise tous les jours. Voilà, à réfléchir. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Quand nous éduquons nos enfants, on demande à nos enfants de laisser les frères et les sœurs tranquilles parce que ça les ennuie. Et quand on est adulte, on impose nos volontés. À réfléchir. Je vous dis, simplifiez-vous la vie, parce que là c'est bien le cas, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao.